et tchou bonjour à tous GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit live du samedi bien évidemment alors vous avez vu j'ai changé un peu le concept puisque j'aime bien tester les concepts D'abord, voilà, hein, et ensuite j'ai le droit d'échanger parce que voilà. Donc les, les déballages mystères et tout, bon, ça marchait sans plus. Voilà, c'était pas génial, génial, mais en fait, euh, ce qui marche, c'est vrai que ce qui marchait le mieux déjà sur les vidéos, c'était les lives. Voilà, on fait des lives de 2-3 heures et tout. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas rester sur un mode live le samedi, mais à chaque fois sur les lives le mercredi, le samedi et le dimanche, trouver des sujets différents. Le mercredi, on fera un sujet un peu putaclic qui a extrêmement bien marché en plus, même sur Twitch, hein, euh, les youtubeurs qui arnaquent les marques et tout ça vous dit a, ça a bien plus ça a même bien plus sur Twitch puisque la vidéo a fait 240 vues je crois de mémoire j'ai regardé ça comment elle faisait tout à l'heure euh... ah non c'est quoi il y avait non il y avait, avait une autre qui avait bien marché aussi oui alors qu'elle a fait 196 vues aussi Et puis il y en avait une autre qui avait bien marché qui avait 250 vues je crois 250 vues les trois chèques cadeaux bien voir donc le mercredi, on pourrait faire les euh, un live comme ça sur un sujet. Le samedi, on parle des reviews que j'ai fait cette semaine et éventuellement des produits que j'ai reçus cette semaine aussi, donc qui arriveront la semaine suivante. Aussi, et le dimanche, un dimanche sur deux, on ferait un GLG par live dans lequel le but ne serait que de vous faire gagner des cadeaux. <rire> le live, le live, le live incroyable, voilà. sans, sans arrière-pensée. pas enfin, si une arrière-pensée, j'ai une arrière-pensée en disant j'aimerais bien que ça marche, qu'il y ait plein de monde et que les marques soient chaudes et qu'elles vous offrent plein de cadeaux. J'ai moi ça me coûte rien, ça vous permet d'avoir des cadeaux, vous, ça permet de gagner des cadeaux et tout le monde il est content. Voilà. Vous marquez ce joli t-shirt, euh, certains l'auront connu. Voilà. Donc, comme ça, Aujourd'hui, on parlera des reviews que j'ai fait cette semaine. Donc ça, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, suggestions c'est le moment ou jamais. Et on parlera des, reviews, des produits que j'ai également reçus, qui arriveront euh, prochainement, ultérieurement. Et là, je vois qu'il y a plein de monde. Alors, je me demande si... Je me demande pas d'où je vais. Comme là, je n'ai rien mis en même temps, regarde. comme je n'ai pas mis ma tête, ici Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le chat, de le mettre beaucoup plus euh, grand Comme ça, regarde, genre, en temps réel, comme ça voilà, ouais c'est bien, ouais c'est pas mal comme ça. Voilà. Alors j'ai refait la... ça s'appelle des... Des... des scènes, je crois des scènes chez Streamlab. J'ai refait une scène, sur... alors j'avais une scène qui était complètement plantée, j'avais une latence de ouf. Alors j'ai pas réussi à trouver qu'est-ce qui foutait un problème, et je me suis rendu compte que quand j'ouvrais une autre scène, il n'y avait pas ce problème-là. Donc j'ai tout migré, les, les sources que j'avais mis dans la scène, j'ai ouvert une autre, j'ai refait, et ça marche très bien. Voilà, donc euh, ne cherchons pas euh, là où il y a de problème. il fallait changer, j'ai refais voilà. Et comme ça, ne me demandez pas derrière si c'est bien rangé, que c'est mon chez moi, oh, vous aurez compris. Viens chez moi, ben bah, où on va voilà. Bon, allez, <rire> reprenons le cours du chat. Euh, ça me fait plaisir, Eh bien écoutez, je suis très content. La crème de la crème, le top of the toss le best of the best, le winner of the winner. Bon, on va se calmer un peu, mais euh, oui, non, ça fait plaisir, c'est bien. Euh, la cerise sur le gâteau. Le litchi plutôt, hein, le gâteau, tu vois. Le litchi, le litchi sur le gâteau, ça passe, ça passe mieux. Toi, ça fait quand même plus asiatique. Il faut qu'on reste un peu dans, dans la mouvance. The cherry on the cake. <rire> the cherry on the cake. La cerise. <rire> oui, oui. Qu'est-ce que je veux avoir de, fou de cerise sur mon gâteau d'ailleurs Si elle est nue et qu'elle est bien gaulée, ça peut aller. Mais sinon, ça peut euh, pour nos amis. <rire> C'est la famille. Bonjour la famille. Bonjour la famille, bienvenue dans ce jeune live. Euh, insolent <rire> Il y a un mec qui fait des parodies sur TikTok, je crois, ça JMK, il s'appelle pas GMK, il s'appelle machin comme ça. Il fait que des trucs comme ça, jeune insolent euh, Il arrête pas de reprendre toutes ses expressions et tout, ça m'a fait mourir de rire. Euh, alors attends, là, la famille. A... Bonjour à BZH. Salut les, les JLG potes, mes respects du me samedi. et bien, bonjour à Backfedo aussi. Euh, Jeff, Fren, mes hommages, mes hommages, ma jeune dame. Bonjour à 42 gif Et euh, voilà, donc c'est bien. Ouais, j'ai lu tous les commentaires. Bon, c'est pas mal. Bon, ben c'est bien. Il y a un peu de monde, ça fait plaisir. Vous êtes déjà neuf en ligne. J'ai l'impression plus que ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de commentaires, mais il faut le laisser un peu assez ah, samedi, 10h du matin. On sait que c'est un petit peu dur pour euh, beaucoup. Bon, de quoi je voulais vous parler cette semaine Cette semaine, on pourrait parler un des deux reviews qu'on a fait cette semaine. Allez, ah, est perdu, j'ai pas pris ma batterie. Attends, je vais la chercher. bougez pas, je hein. J'ai pris ma batterie, il faut que je la prenne un peu parce que, que je la fasse voir. Voilà, voilà, elle est là. Hop, ici, track, c'est bien. C'est bien que le micro s'enfile fil. Je peux faire un peu comme dans euh, le lot le loot, loot, loot, loot, loot. Voilà, je peux partir, revenir. Et voilà, il t'a rien vu tu enfin, t'as rien vu. Oui ben, t'as rien vu en même temps. <rire> tu m'as pas partir. Tu vas pas entendu partir. Voilà, c'était ça. Donc cette semaine, les reviews de la semaine, c'était bien évidemment la batterie VEGAL, Une batterie externe de 10 000 mAh. La particularité d'avoir un plug directement pour pouvoir la recharger et qui a la particularité d'avoir deux prises USB 3 et une prise USB type C alors c'est soit une batterie externe qui a le plug ça veut dire quand tu veux la recharger, tu la plug directement dessus et tu recharges ta batterie externe soit c'est aussi un chargeur secteur c'est à dire que vous mettez ça sur votre prise 220 et vous mettez vos prises dessus, ça permet de recharger vos appareils, à savoir que le chargeur ne fait que 20 watts c'est pas mal, mais c'est pas ouf et que, bah en même temps, bah, vous pluguez vous pouvez recharger vos appareils et quand vous enlevez votre chargeur, il a une batterie interne qui permet de vos produits ça j'ai bien aimé et une des particularités c'est bien évidemment cette petite dragonne ici qui intègre les deux câbles usb type c qui permet bah, par exemple pour moi de recharger mon téléphone quand je pars avec ça va très très bien et d'avoir une jolie dragon c'est un de mes produits préférés euh, de la semaine j'ai vraiment bien aimé celui-là alors après oui il fait que 20 watts et tout c'est vrai que c'est pas une charge de une charge de ouf mais un euh, c'est un pré-lancement ça veut dire que le, le produit sortira au mois de février, ça l'a bien dit, et de la marque Vegel est assez enthousiasme avec ça, et elle m'a proposé, enfin je lui ai proposé de vous en offrir, et elle m'a proposé de vous en offrir 5. Voilà. Alors comme j'ai dit, puisqu'elle me dit vous en faites combien Je ne vais pas faire 5 d'un coup. Le truc c'est que on commence euh, qui va piano va salo, comme diraient euh, les espagnols. Donc, c'est que de... Je sais bien. Pas peine de me Bon, j'ai 25 Voilà. Donc, euh, à propos de vous en offrir 5, j'ai dit, bah, écoute, ce qu'on pourrait faire, c'est 5 répartis sur 5 dimanches. Encore une fois, c'est un dimanche tous les 15 jours, ou alors un dimanche tous les 100 followers. Donc, pour l'instant, on a du mal, on est à 242 ce matin, c'est pas mal. Mais... Pour moi, c'est vraiment un produit qui est, qui est assez intéressant, et puis je suis assez content de vous en faire gagner 5, parce que bah, déjà c'est eux qui vont les envoyer. Donc comme on en parlera demain pendant le live, puisque demain on se trouve en live où je fais gagner une, une batterie comme ça, une caméra et un bon d'achat. Donc elle, la marque ne vous les enverra que à partir du mois de février, bien évidemment, puisque là ils en ont pas. Ils ont quelques samples pour les meilleurs youtubeurs. Leur, leur partenaires et voilà bon moi quoi <rire> vous n'avez pas compris il faut que j'en fasse en faire des caisses voilà donc c'est euh, une des premières revues de la semaine c'est intéressant c'est pas que une batterie, externe, est une batterie externe avec le plug avec le petit câble et tous les prix usb moi j'ai bien j'ai bien kiffé voilà et il est où j'ai perdu ma fenêtre il peut lire la fenêtre on a mis c'est bon euh, « Sympa la Nouvelle Déco dans ton petit euh, côté euh, girly assumé. » Oui, bah écoute, euh, on est un peu comme ça, hein je veux dire, euh, je suis à la limite de me faire couper le, le, le bonbon de boy là hein <rire> Non mais j'avais envie de changer. J'avais téléchargé pendant un moment, je cherchais pour mettre l'écran, le truc comme ça, puis je me suis dit tiens ça ferait un joli fond d'écran et, et voilà. Et le rose, le rose c'est pas que pour les Tarlous, hein. le rose c'est ça se porte bien, hein. regardez Carlton dans une euh, preuve de Bel Air, elle avait des polos roses et tout, il faut, il faut assumer son petit côté euh, Barbie Girl. Merci, <rire> bonjour, bonjour et merci et welcome à Julien qui vient de nous suivre à l'instant. Ben, ça fait plaisir. Un de plus Comment ça fait un plus On était à 242. 243. Ça fait. Euh, C'est bien. <rire> ça, fait, ça fait bien. Ça fait bien. Hein Pas mal. Euh, alors, j'ai été où Putain, j'en étais où avec les. Euh... Sympa la déco. Ok. Euh... Greg, il s'est caché. <rire> non. non. Oh, j'ai une mauvaise histoire. J'ai une histoire très, très triste pour vous. Il y en a qui savent pour qu'est-ce. Quelle est la nouvelle la plus triste qu'on attendait depuis un petit moment Est-ce que vous allez trouver euh... Il s'est passé quoi là Je sais pas j'ai vu un truc, ching. Euh, BZH, 5 bits, oh, merci beaucoup pour les petits diamants, BZH, alors normalement, pour les abonnés, les followers, je ne sais pas quoi, vous pouvez envoyer les diamants, donc ça vous fait monter les trucs, vous pouvez euh, vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous avez un compte Amazon Prime, vous allez sur votre compte Amazon Prime, dans la rubrique gaming, là vous ajoutez le Netflix, et vous mettez. Vous avez le droit de mettre un compte, bah, par exemple moi, voilà. et vous pouvez mettre vos messages aussi en avant, pour qu'ils soient en gras, ce qui deviendra certainement un jour la, la norme quand il y aura trop trop de monde, j'aurai pas le temps de vous lire. Et ben dans ce cas, euh, il y aura que les messages en gras ou des choses comme ça. On verra comment on peut gérer. Au euh... oh bordel, t'as osé. J'ai osé quoi J'avoue, j'ai pas pu me retenir de sortir une vanne. C'était mon péché. Bich... <rire> Je sais bien, mais c'est pour ça que c'est pour ça que beaucoup t'apprécient aussi. Il dit après, il est là. Il y aura toujours une blague un peu graveleux qui va tomber. <rire> ou pas euh... moi c'est le principe de brancher directement au mur c'est pas mal j'avais bien aimé ta vidéo oui J'ai je... bah, bon, je... voilà. vraiment bien aimé le côté tu pars en vacances à ta batterie externe qu'on est quand même un peu obligé de partir avec une batterie externe tu as quand même tes petits câbles et tu as quand même une truc où tu plugues directement n'importe quelle prise Bon, parce qu'après, euh, partir avec le câble USB type C vers USB type C, c'est sympa, mais il faut trouver une prise USB type C, et malheureusement, il n'y en a pas partout. Donc là, au moins, bim badaboum, euh, tu es bien content. Tu vas partir où en vacances euh, c'est pas encore défini, euh, mon petit Sébastien, ça sera en Thaïlande, bien évidemment, puisque de toute façon, euh, là, c'est la merde, c'est la merde internationale. Si je vous dis que c'est la merde internationale, vous ne pouvez pas me dire oui, mais non, c'est la merde internationale. C'est la merde mondiale, planétaire même. Donc, euh, je sais pas, j'irai bien au pont de la rivière Kouai. Oui, parce que c'est pas loin de chez nous. J'ai découvert ça fois. On va me dit, je suis allé au pont de la rivière Kwai. Je me dis, c'est où Il me dit, c'est en Thaïlande. Il y a un pont là-bas. On monte à Bangkok, à gauche là-bas, et il y a Kwai. Il y a des montagnes, il y a le pont de la rivière Kwai et tout. Donc, je peut-être, c'est à Rutaya, au nord de Bangkok, et après, aller au pont de la rivière Kwai. Rien que pour le nom. <rire> rien que pour le nom, ça fait rêver. Tu vois, le pont de la rivière Kwai. Trop bien. Donc ça doit être un pont qui doit faire une frontière entre la Thaïlande et certainement euh, qu'est-ce qu'on a après à côté La mer La le Laos le Vietnam euh, Je sais pas. Très peu de culture, donc de toute façon, je découvrirai ça. Je vous ferai une vidéo et je vous dirai ce que j'ai découvert, pas quoi. Un camp rééducation en Chine. Euh... <rire> je vais partir en camp de rééducation. Pour me faire rééduquer. <rire> pour fabriquer des ballons de Pour apprendre. Non, mais en fait, je pars dans un de en Chine pour apprendre à fabriquer des baskets. J'ai toujours rêvé de savoir comment fabriquer des Nike et je me suis, je me suis dit j'irais bien faire un stage là-bas dans une usine et tout pour apprendre à fabriquer des Nike. Comme ça, je reviens en Thaïlande, bim boom et je monte ma propre boîte. Quand même Il y a quand même, il y a quand même un rebondissement incroyable. Euh, première fois d'un spectateur, Julien, et première fois d'un follower. Follower, abonné, magnifique. Encore une fois, merci à BSDH pour les diamants. Le K1 le... Le a rendu lame à gauche. Oui, c'est ça. Le chat est mort ce matin. Au Zimbabwe, au Zimbabwe, dans la jungle terrible, jungle, le chat est mort. Ce soir, voilà. Le chat est mort ce matin. Euh... <rire> petite larme quand même, petite larme. Ben oui, parce que je m'étais habitué à ce casse il a de lui donner à manger, de m'occuper de lui. Bon, c'est vrai qu'il dormait beaucoup depuis un moment, il n'en faisait pas grand-chose, et quand on l'a amené au dernier médecin. Il a regardé. Déjà, il était étonné qu'ils soit encore en vie le chat. Il a, il a, redonné des antibiotiques, mais bon, voilà. C'était vraiment parce qu'on lui a ramené et que bon, il était maigre. Il avait, il avait un beau regard, comme il avait quand même repris du poil de la bête, c'est le cas de le dire. Mais euh, bah, ce matin, il était tout raide, hein. <rire> voilà. rigidité cadavérique, comme diraient nos amis les experts, rigidité cadavérique. Et le chat était mort ce soir. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, j'ai récupéré un chat qui est arrivé devant chez moi, information de la trachée et tout. Il a failli crever. Il était... ah, alors je au vétérinaire, injection, machin. Enfin on a tout fait. Après on a fait les scanners pour se rendre compte qu'il avait une, qu'il qu'est-ce qu'il avait Qu'est-ce qu'il avait, qu qu avait ce pauvre chat Il avait une péritonite, c'est-à-dire que les, les poumons un hein, plein d'eau et tout parce que voilà, ça faisait beaucoup trop longtemps et euh, une petite leucémie. <rire> là vous dites, mais voilà bon, il a fini ses jours. Il était là tranquille. Je lui ai acheté du sheba tous les jours parce que sheba pour dire je t'aime. Je veux dire on dirait que les pubs ça marche pas. Hein, mais je veux dire moi mon chat. Bon bah c'était pas mon chat déjà mais bon le chat je l'aimais bien et pour lui dire que je l'aimais j'ai acheté du schéma comme quoi les pubs ça marche un peu hein. voilà, donc j'avais acheté du shéba, acheté du schéma tous les jours il mangeait pas trop trop mal c'était que il mangeait il dormait quand il était crevé il bougeait pas il allait pas loin il faisait un peu le tour mais ça c'était vraiment limite et euh, ce matin euh, tout raide le chat quoi <rire> donc euh... Donc voilà, bon bah c'est un peu l'histoire un peu triste. Alors je voulais mettre sur Instagram, puis après je me suis dit on n'est pas là pour du sensationnel, hein. euh, bon voilà le pauvre chat, bon il est mort, hein, il est mort ce soir, il est mort, morte la bête, mort le venin, mais euh, qu'est-ce que je pourrais vous faire voir Alors on l'a met au temple ce matin, voilà, donc on a trouvé, enfin Jean a trouvé un temple, il n'a rien trouvé du tout, j'ai dit comment on fait quoi du chat On appelle le veto, le chat et le veto, il dit je sais pas comment faire de votre chat. Je me fais de quoi des chats morts ben, Soit vous l'emmenez dans la forêt, vous l'enterrez, machin et tout. Ça me paraissait un peu dégueulasse. Donc, Jean va trouver un temple. On l'emmène dans un temple. Euh... Merci à. Qui c'est qui Soul. Attends, là j'ai des bits. J'ai pas. c'est pas, pas affiché. <rire> j'ai pas affiché. Euh... Ok, écoutez, bah, je voulais se faire. Je vous laisse... Ah, il y a de l'abonnement. Il y a de l'abonnement, du follower, du personnalité. Voilà. Donc, on a trouvé un temple. Voilà, en Thaïlande, où tu peux emmener les chats pour la crémation. Donc là, euh, c'est le chat... Euh... Donc ils mettent le chat dans un espèce de de tissu du Nil, tu vois. Après, il te demande de mettre des, euh, des fleurs un peu euh, vous voyez, jaunes comme ça. Il y a un petit panier avec des fleurs, donc il te demande de mettre des fleurs dessus. Ensuite, il y a deux fleurs en papier qui demandent de mettre dessus. Et euh, et après, voilà. Donc après lui, bah, il le ferme un peu comme un comme un petit saucisson chaud, hein, d'accord. Et après. Euh, bah au four, évidemment, sans mauvaise blague au four, et on va le récupérer ce soir, euh, il a dit, bah ce soir vous venez, vous le récupérez, et ils le mettent dans un petit, euh, petite fiole comme ça, et après il dit, si vous voulez jeter ces cendres à la mer oh, qu'est-ce que c'est beau, voilà, comme ça on pourra jeter les cendres à la mer pour le chat et tout donc voilà, donc, voilà j'ai acheté un stock de schéma là, à fond les <rire> Je l'ai acheté hier, j'allais y acheter des tonnes de schémas, tu sais, j'ai acheté tous les petits, tous les goûts et tout, je me suis dit, je me suis dit voilà, et voilà, donc je me retrouvais avec tous les schémas sur le sur les bras. Et voilà, voilà, le chat est mort ce matin. Bon, il était condamné, de hein, toute façon, avec les deux machins, pas rien il nous l'avait dit qu'il pensait même pas qu'il allait durer aussi longtemps, mais voilà, euh, même lui pensait même avant le 13, mais voilà, là il a fait son dernier soupir. Il aura eu, même si c'est pas mon chat, alors une belle fin de vie. Voilà, il était euh, tranquille, je, il avait, on ne lui demandait rien, il avait rien à faire, il était nourri, euh, tranquille, et puis voilà quoi. Euh, voilà, une vie, de, une vie de, de pas chat. Non, vie de chat. Maintenant, si on dit pas chat, ça marche pas. De pas de chat, non, une vie de chat. Voilà. Donc très bien. Donc voilà. Euh, donc merci à BZH pour les diamants chat Merci beaucoup euh, à votre service pour les blagues de merde, c'est ma spécialité. Merci à Julien pour les diamants, c'est ça que j'avais loupé. Euh, voilà. Voilà. Donc voilà, donc voilà. Euh, bah le chat est mort ce matin, donc petit coup de malgré tout, tu vois, même c'était si pas mon chat et que on veut faire les solides. Bon, ça m'a quand même fait un petit peu quelque chose pour le petit chat là, il est parti, euh, il est parti ce matin. Merci à Shadow pour les beats qui viennent d'arriver. Donc il y a BZH et Shadow pour les beats. Merci beaucoup. Donc voilà, donc mine de rien, je m'étais quand même habitué à me lever, à me donner à manger, matin, midi, soir, le soir, donnait donner ses antibiotiques et tout, toi mamie tu vois et voilà donc là le fait que ce matin voilà bon, c'est malheureusement une motion c'est comme une bonne chose parce que je, je suis allergique au chat depuis un petit moment déjà et que ben, j'avais arrêté les cachets et que j'avais mal au crâne tout le temps même si le chat était dehors et tout donc là voilà ce matin tout nettoyer euh, la maison euh, le, le la terrasse et tout voilà là pff, je me dis, ça va aller mieux dans deux trois jours j'aurais plus mal au crâne et tout que, soit soit je me bourrais de cachets, soit euh, je prenais autre chose c'était pas génial génial enfin bon après voilà le chat est venu à moi je m'en suis occupé j'ai fait j'ai fait le boulot hein, quand même hein. j'ai plus le boulot hein. après voilà question d'argent de machin tant pis après voilà maintenant c'est fait c'est fait il est parti 2000 hein, quand même pas enfin, 2000 bahts pour le l'incinération quand même c'est fait soit 55 euros à peu près alors, on va dire, c'est pas, enfin, oui, pas beaucoup, mais enfin, bon, voilà, quoi. <rire> ça ça me mal ce matin, petit virement, petit virement, je... ouais, j'ai bien sûr, 2000. J'ai eu 2000, j'aurais bouffé le week-end, quoi. J'aurais pu me faire un bon petit repas ce soir et tout, voilà. Bon, après, voilà, encore une fois, j'ai acheté, j'ai fait mes points de karma, mes petits diamants de karma sont faits et voilà c'est une histoire avec le chat Alors, comme je dis je voulais mettre sur Instagram parce que je dis, oh, le chat est mort et tout machin je ouais, après c'est pas on en parlera comme ça à ceux que ça intéresse et puis après voilà encore une fois bon il est arrivé en mauvais état on a pris ce qu'on a pu et puis voilà voilà donc le chat est mort <rire> c'est triste quand même un peu hein, cette histoire comme ça vient vient pour mourir chez moi là que le deuxième il est venu il est mort et le matin il était presque sec on a amené au veto, il est mort chez le béton. moi comme ça mais je sais pas ce qui doit se passer chez moi ça doit ça doit, ça doit sentir bon le karma karma <rire> karma pas le karma sutra, bien évidemment. Malheureusement, ça sort ça sent pas le karma sutra à, à, mon, à mon à mon grand désarroi. Ça sent pas trop, mais ça sent bien le karma. Euh, voilà. Donc euh, les chats sont contents, tout va bien. Euh, bon, j'en été où euh, J'en été où au niveau quantité Là, voilà. Donc bon, on revient. Première batterie, c'est fait. On en a parlé comme ça. Il reste 10 minutes. Voilà. Ça, je lis un peu les commentaires et on parlera du deuxième produit. Ou qu'est-ce qui se passe Il a. Merci à BZH pour les cinq bits qui viennent de tomber. Merci beaucoup. Euh, ça donne quoi mon visa? Alors concernant mon visa, vu de toute façon c'est la merde internationale que je peux aller ni en Chine, ni à Taïwan parce qu'ils vont se faire attaquer, ni rentrer en France parce qu'il faut un vaccin tous les 15 jours et que bon j'aurais déjà fait deux, voire encore un et je suis pas sûr de pouvoir revenir et que bon il y a une partie de ma vie qui est ici. J'ai décidé de rester encore une fois, donc j'ai reprolongé le visa que j'avais déjà pendant cinq ans, je l'ai reprolongé pendant 15 ans. Oui, bah oui, parce qu'il y avait une promo voilà. Donc j'ai demandé à ma mère de me prêter l'argent Puisque je pas assez pour financer ça Elle a le droit à un petit 7 élèves En France, t'appelles, t'as les sous quoi. Donc ça, et puis je la rembourse tous les mois euh, Comme si euh, si je peux plus bah, On soldera le crédit un peu plus vite Donc j'ai renouvelé pour Alors en fait, normalement, à la base, quand, euh, quand je l'ai pris Moi, il y avait que des visas élites de 5 ans Il n'y avait pas de 20 ans à l'époque où euh, je n'en ai pas entendu parler voilà et Ou alors il était vachement cher, je crois qu'il étaient 2 millions de bahts, comme ça c'était hors de prix quoi. Et euh, en fait, pour ceux qui ont déjà fait un visa élite de 5 ans euh, et que donc 5 ans, 500 000, si vous voulez reprendre un visa, si vous voulez reprendre euh, le 1 an, enfin le, le 20 ans, si vous voulez reprendre le 20 ans qui valait 1 million avant, il ben ils te demandent juste de mettre la différence. Donc si tu as déjà payé 500 000 pour 5 ans, tu remets 500 000 et tu as 15 ans en plus. Voilà, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Alors il n'y a pas les services limousine de Bangkok machin et tout, mais bon, on voilà, va vu le. Déjà, voilà, limousine, laisse tomber, puis après, bon, j'ai pris, voilà, c'est donc, c'est le moins cher de Elite, mais ça permet, bah, pour 500 000 bahts de plus, de repartir pour 15 ans, ça veut dire qu'en fait, c'est 15 ans plus les 5 ans que j'avais, ça fait 20 ans, voilà, donc je suis reparti pour 15 ans, donc j'ai un visa de 15 ans, j'ai 15 ans, non, c'est pas 15 ans, c'est 5 fois, 3, 3 fois 5 ans, 3 fois 5 ans de visa qui te trop nouvelle tous les 5 ans et tout, mais voilà, donc là, je suis reparti pour 15 ans, ce qui laissera complètement le temps, à, euh, déjà d'être pas stressé comme ça, de cette angoisse de faut partir, pas partir, machin et tout. Et puis, bah voilà, en attendant bah, que le Covid passe au micron, Delta Micron, euh, dans ton cron, voilà ce que tu veux de laisser passer le temps comme ça. Encore, s'il faut attendre encore un an ou deux, bah continuer comme ça. Et puis euh, voilà, après, si ça va mieux, bah commencer à dire voilà, retourner en Chine parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'opportunités qui reviennent euh, un peu en disant ouais, ça serait bien, mais vous pouvez pas venir, notamment une marque audio de fidélité qui font des enceintes en cours. Là, ils ont un projet indigogo les chinois là, oh ça me chauffe ça. On avait les vélos et tout, il y a pas mal de marques comme ça où euh, il était assez chaud et euh, il faudra attendre. Voilà, il faudra attendre que la situation aille mieux. Mais voilà, là avec 15 ans de visa, dire, si ça prend encore un an, ce qui est sûr, ou deux, voire trois, le temps que la situation revienne un peu à la normale. Que je puisse retourner en Chine, Taïwan, on sait pas, mais bon, pour l'instant je mise plus sur la Chine, c'est plus facile. Mais voilà, donc euh, je suis encore là pendant 15 ans pour vous donner voilà ce qui pour moi est un côté un peu serein en disant voilà là, 15 ans de visa besoin de m'emmerder tous les ans machin dépôt pas dépôt voilà tu perds ah, mais non on faut payer tous les mois mais c'est pas que c'est si cher hein, quand tu prends 100 mille bats tu divises par 15 ans du coup ça fait un coût qui est, qui est minime, minime quoi tu sais euh... Euh, vous le ferez, euh, et puis, mais voilà, mais c'est euh, un coût qui est très très raisonnable pour 15 ans, mais encore une fois, vous pouvez prendre 20 ans, hein, il y a un million de bas de 20 ans, euh, vous prenez, vous pouvez, il y en a beaucoup qui le prennent maintenant, parce que c'est vraiment le côté, pendant 20 ans, je suis peinard, à part si ça change et que ça devient la Birmanie, mais bon, euh, pour l'instant, c'est pas le... Euh, c'est pas le dossier. Ripe oui oui. T'as déjà le, jeu, le GLG pour les chaussures. Reste plus que euh, la marque GLG sportwear Mais c'est ça. On a déjà les t-shirts. On avait déjà fait, fait GeeWick. GeeWick, il est toujours opérationnel hein. les chaussures. Euh, voilà. Hein avec les deux E avec le W au milieu. Bim Bada Je fais mon stage en Chine. J'apprends à fabriquer les baskets. Je reviens, je sais faire. Voilà. Encore une fois, merci à BZH. Première fois pour poudre des poudre dans de... enfin, la j'ai cru que c'était poudre d'escampette mais non euh... c'est <rire> C'est encore plus vieux que ça C'est de poudre perle à papa Safar. Bah écoute ça gaz, mon pote tranquille Merde bonjour à Brooklyn Shadow hello Mika bonjour Putain vous êtes combien là Il y a 15 ouais, pas beaucoup mais pas mal euh, Pauvre yoga Rest in peace Bah oui bah après bah, pour le chat encore une fois Alors le but c'était vraiment c'est qu'est-ce que je fais du chat quoi c'est un petit Il était pas tout sec mais tout rigide mais pas loin tu vois J'sais, Bon bah, quand, quand même il y a des temples ici Ils ont ce qu'il faut pour les, euh, les voilà, Les incinérer, les je J'allais dire les brûler mais les incinérer. Et tout bah, ça fait le côté un peu voilà. on est bien on est dans les clous là. karma trois euh, points <rire> euh... et une heure 30 au four avec du riz blanc avec des fleurs avec des fleurs ça doit être pour, pour l'odeur voilà. euh... c'est le top euh... fred l'eau ah, j'ai vu ça ah, d'accord euh... michael on se dit bonjour et <rire> vous êtes <rire> dégueulasse euh... Un peu de cheba avec le riz et les pâtes. en où oui hein? je hey, hey, je, remets, je suis sûr que je fais un repas à la maison. J'invite mes trois, mes potes gens là. J'invite mes trois, mes potes gens. Je dis écoutez, vous venez, je vous fais un petit repas. et je leur mets un petit parce que c'est du cheba au thon, ton euh, machin un peu crème là. Et je leur fais des pâtes, je mets cheba dedans. Tu dire dit hm, est bon, c'est donc ta recette. <rire> je dis, je, euh, <rire> hey, la, la bonne blague c'est si on me dit eh, dis donc euh, c'est quoi ta recette? Oh bah écoute cheba, euh, je <rire> sais pas, je sais pas. Voilà, tu fais une petite, petite blague, tu vois, tac, comme ça. De... Oui, j'étais à l'école, même école que Fred. <rires> euh... Riplochage, je t'ai envoyé un message sur line. et eh écoute, merci euh, Shadow, je regarderai ça tout à l'heure, mais euh, Michael, l'argent qui tu en filmer, ça pique, je crois. Ben <rires> oui, après, je suis pas.. Que je suis pas et tout, mais je fais attention, tu vois. Et là, c'est vrai que le chat, bon, on a tout fait pour le sauver. Après, c'est jusqu'au bout, tu vois, ça. Et puis le deuxième, alors le deuxième, lui, c'était le, mé le métaux Veto m'a demandé, bim, et il est mort la nuit. Donc là, c'était une donation. vous m'a dit, vous me faites une donation. Il était malin, hein il fait une donation. Bah, ouais, donc du coup, tu peux pas tu pars tourner. retourner en Il est mort, on récupère la donation, on voulait pas sauver. Donc bon, après, euh, là, oui, j'aurais préféré m'acheter autre chose. En effet, j'aurais préféré profiter un peu de la vie, mais bon, après. J'ai sauvé une vie aussi. Enfin, je l'ai sauvé et il est parti quand même. Ah. C'est bizarre la vie quand même. Pourquoi il est venu comme ça, à mourir chez moi <rire> euh, La fin de Vincenzo est folle. J'aime bien la machine russe. La, la fin de Vincenzo est, est folle. Hein. La fin de Vincenzo est folle. Parce que les deux, comme il les aime pas, l'autre avec la lunette et le boss et tout, il a dit « je suis le chat ». Alors qu'il est le chat aussi. Hein. Parce qu'il dit « je joue avec les souris » et tout comme ça là. Toi eh ben, et ben c'est un chat aussi la vincenzo la fin est la fin est pas mal hein. comme je dis euh, d'un enfin, fois dans le jet du geek les dix premiers on est un peu ouais le complexe nanana, tu pars tu pars pas nanana. puis après du 10 au 15 et après du 15 au 20 ça part complètement en couille il n'y a plus de limite <rire> tout le monde peut y passer voilà euh, merci encore une fois à BZH pour le petit euh, pleur bah oui après pour les les, mani, les voilà euh... Un petit bout de jardin à côté de construire un cimetière à chat. D'accord, ok, bah écoute, euh, bonne idée aussi. Bon, on va faire la deuxième... C'était quoi la deuxième review de cette semaine La deuxième review, c'était le tel Non, le Ulefone Armor X10. Alors, j'ai Ulefone Armor X10, j'attends le Doogie V20... On parlera, j'ai reçu la tablette là, il y avait une meuf qui m'a contacté pour un mini PC avec un i5 ou i7 dedans, mais un vrai, tu vois, i5 ou i7, et elle m'a confirmé là, me ah, ça y est, euh, c'est parti, trop bien, et l'autre avec les micros, là, 5 aussi tout à l'heure, elle m'a écrit, ça y est, c'est parti, truc, il y avait, ça folle, là, on est 15 janvier, tout le monde part en vacances le 29, <rire> c'est le feu, c'est le feu, tout le monde est truc, donc, c'était le Ulephone, euh, Armor. Armor 10 un bon petit téléphone, hein, malgré tout, hein, euh... Pas excessivement cher, les photos étaient pas si dégueulasses que ça, pas mal les photos à l'arrière, bon à l'avant c'était un peu dégueulasse, pas de stabilisation mais un petit phone qui fait 120 balles, qui est quand même étanche, caméra Samsung, un A22, Android 11, 4 plus 64 plus de la micro SD, bah c'était pas... Et tout mauvais que ça, en fait, le téléphone était quand même plutôt intéressant, après, bon, voilà, je sais que vous n'êtes pas jeté dessus en disant « Ah, c'est le téléphone de mes rêves », mais bon, après, encore une fois, le téléphone de mes rêves, de vos rêves n'existe pas, <rire> n'existe plus, voilà, comme le jour, non, <rire> non, mais voilà, euh... qu'est-ce que je veux dire Mais voilà, c'était la deuxième revue de la semaine, encore une fois, le but, c'est de parler des reviews de la semaine, si vous avez des questions sur les produits de la semaine, bah, vous pouvez les poser maintenant, si vous en avez pas, bah, on continue, euh, cool pour mon visa. Bah, après, c'est comme tout. L'intérêt, je pense même par rapport à la Chine, c'est qu'en Thaïlande. Alors, le problème, c'est qu'en Thaïlande, les business visas sont très compliqués. Les business visa et les working visa sont très, très compliqués à avoir. C'est la merde. Alors qu'en Chine, c'est beaucoup plus facile d'avoir un business visa ou un par un working visa, mais au moins avoir un... un business visa. quoi Ça permet de travailler. Par contre, en Thaïlande, il y a quand même la possibilité d'avoir un plan B, d'acheter un visa élite ou bon, un visa pseudo-résident. Tu peux, En théorie, ce visa est fait surtout pour ceux qui veulent naviguer facilement, venir facilement et repartir et tout. Ce qui était un peu mon cas. Alors, on va naviguer entre la Chine et ici, faire un peu moitié-moitié. Bon, après, avec le Covid, on a compris que là, ça devient compliqué, donc ça devient un plan un peu un plan de repli et voilà, on va attendre que ça passe et puis après, encore une fois voilà, ici à partir du moment où ça va aller mieux je vous cache pas que là en Chine, je vais y aller pas souvent, mais il y a une partie de ma vie qui va se refaire en Chine, puisqu'il y a il y a énormément de choses à faire encore, plus je prends de la visibilité, notoriété de la longévité et de l'âge plus on se rend compte qu'il y a des marques qui aimeraient bien que tu sois là-bas de temps en temps pour faire des trucs quoi, des trucs propres par exemple euh, en parlant de Covid, je suis positif malgré la troisième dose. Bah oui, non, mais ça, ça n'empêche pas. Hein, euh, ils l'ont bien dit. Hein, tu peux le choper et tu peux le redonner. Par contre, il n'y aura pas de forme grave. C'est la bonne nouvelle. C'est comme tout le monde en a parlé, je crois, que je suis dans le live. On m'a dit, ah, mais pourquoi tu es vacciné mais, ouais, comme tout le monde, hein, je suis, moi, je suis égoïste. Hein, on m'a dit, euh, ah, mais au moins, tu te fais vacciner, il n'y aura pas de forme grave. J'ai oh, bah, au moins, c'est déjà ça de gagner, quoi. Voilà, donc je l'ai fait. Après, de la refaire une troisième dose, je sais pas. Hein, parce que tout le monde dit au micron, c'est pas si grave que ça. Donc, euh, de là, me faire réinjecter encore un petit bout euh, pour la troisième fois. Je suis pas très très chaud. Il se passe quoi derrière, là Ah, mais il est derrière, le, le zombie. Attends. C'est pour ça que je ne le vois pas. Ça ne me met rien dit. Je suis en train de le voir derrière. Ok, je l'ai remis devant. Bizet Dash. Alors, euh, nouveau follower. Ça, c'est bien. Un beau gosse. Bogot 075. Je sais pas si c'est Bogot, mais c'est BG. Merci à BG pour m'avoir suivi et merci à Dash pour les diamants. Voilà, j'ai remis le, le zombie à l'avant. Ça devrait bien en fonctionner maintenant. Parce que je l'ai mis, il était un peu en arrière, le bocal, nouveau tips. Alors, nouveau tips, il n'y en a pas. Screenshot, dernier tips. Ok. Donc ça, c'est bon. C'est bien alerte box, il faut que je remette devant. Ok, c'est bon. Voilà. Voilà. Voilà, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de le euh, mettre plus haut pour qu'on voie bien, là pas besoin de me voir vous voyez trop bien voilà merci beaucoup à shadow pour les tips les, les diamants les diamants d'autres demoiselles recherche un mec mortel voilà yeah, ça fonctionne bien c'est beau voilà des beaux diamants les diamants sont éternels euh, ok donc va, en parlant de covid ok 1000 euros l'année un peu moins si je calcule de tête Vu que j'ai un bout de Non, bah beaucoup moins que ça. Non, non beaucoup moins que ça. Non, non beaucoup moins que ça. Euh, attends. Euh... Déjà tu fais, regarde. On va le faire déjà à l'arrache. Outils de, outils. T'as cent mille battes T'as cent mille. pas. Et je peux pas rentrer. Mais ça rentre pas dans cette calculatrice de merde là. Pourquoi euh... 500 cent 000... mille. Attends, je vais le faire. là cent mille battes 500 000, 500 000 divisé par 15 ans, ça fait 3000 33 333. Ah oui, on marque oui, peut-être oui, 33 300 euh, 33 000 divisé 1 et euh, 33 33 333 divisé par 12. Ça fait du 2700 bahts euh, par mois. 2777 baht en euros. Ça fait du 73 euros par mois, donc par, euh, ah oui, par oui, non, tu as raison. Ouais. 73 x euh, 12 876, oui, ça fait à peu près 1000 balles. Hein, d'accord. Merci à Mick et Nux de me follower euh, aujourd'hui avec plaisir. Oui, ça fait du 1000 balles. Ça fait du 1000 balles par mois. Donc, tu avais dit combien 1000, le <rire> Ah, oui, 1000 années, 900, 876 avec le taux de change du jour c'est pas... Mais donc pour la sécurité et pour l'angoisse, c'est pas mal. C'est pas si cher que ça. 100 balles par mois, euh... je veux dire, 73 balles, 100 balles par mois, et tu dis, je suis tranquille, euh... moi, je sais que je les ai mis, et ça mon crédit, il est un peu plus haut que ça, hein, parce qu'il faut que je rembourse un peu plus à ma mère pour aller plus vite, en pas faire un crédit sur 15 ans, hein, avec les taux d'intérêt des crédits rapides, là, ce euh, sera pas une bonne affaire. Là, n'empêche pas l'autre. cela te protège contre les formes graves, tu ressens quoi Fatigue Ou peut-être rien, hein oui, mais Kurumi, euh, quand je l'ai connu, il était en surpoids. Hein, donc, euh, il fait partie de la catégorie euh, hein, entre les vieux, les malades et les gens en surpoids. Attention, hein, faut que tout ça claire un peu. Hein. Après, tout le monde dior oh, avec des victimes. Merci beaucoup, BZH Pour les diamants, ils sont éternels. Euh, Qu'est-ce qu'on ferait pas Est-ce qu'on mettrait pas une petite page de pub, tiens, pendant que... Par exemple. Wow Manuel Ferrari is not hosting, c'est si c'est passé là, Manuel Ferrara TV vous a hébergé avec 833 spectateurs, incroyable, oi bonjour à Pierre, d'accord, hein, il s'est passé un truc là, on s'est fait, on s'est fait, comment s'appelle, Kum? Euh, euh, <rire> comment s'appelle, il a, merde il y avait un truc comme ça, c'était quoi, lancer un raid, ça doit être ça, ça doit être un raid, bah Merci beaucoup euh... 833, il y a beaucoup plus d'abonnés que moi. Hein <rire> c'est fou, hein On va y arriver, nous aussi, voilà. Merci beaucoup à ce... Ça doit être ça. ça doit être... Euh... Alors attends, je reviens sur les commentaires. N'empêche pas l'un l'autre, non, non Et bonjour à tous. Bon, alors... Les boules lumineuses... Ah Attends, attends, attends, j'ai loupé le truc. N'empêche pas Ok, c'est ça, ça. Bonjour à Zappi. Bonjour à les boules lumineuses. Combien ton prénom Je suis désolé. Euh... Ok, à toi. Saluté. Ok. Non, je suis en train d'y de aller deux chats en même temps. J'y arrive pas. puis euh... Fatigue. Mal de tête. Trop chaud. Bah, c'est bien là en ce moment. Comme il fait un peu froid là dans le Chenor là-bas. <rire> on est bien, es, il fait un peu, peu de chaleur et tout, mais ouais, je comprends que euh, oui, c'est ouais, réussi à le choper. Après, voilà, alors, si tu te dis, il y a tellement de personnes qui ont eu des formes graves et qui ont mal vécu le dossier que on se dit que ça peut être intéressant. Il s'est passé quoi là avec euh, Sweezy là Il y a eu beaucoup de alors... <rire> attends, attends, attends, attends, attends. voilà, là, il s'est passé beaucoup de trucs là. Il attends, attends, y a beaucoup de qu'est-ce qu qui se passe-t-il euh... Alors, attends, proverbe chinois si le chien aboie toujours. C'est qu'il n'a pas encore assez cuit. C'est pareil pour le chat Bah ben non, un chat, ça ne boit pas. Ça miaule. Non, il miaulait pas. Comme le mien, il était quand même un peu à l'agonie, il miaulait pas, il miaulait pas de ouf hein, sur la fin. Euh, un peu comme la grippe. Oui, c'est ça. Oui, bah, une bonne grippe. Après, c'est ce que j'avais un peu compris. Tu te fais vacciner, tu le chopes, tu seras comme une bonne grippe. Quoi. Enfin, une bonne grippe, une mauvaise grippe. Bonjour et merci à l'autre Dossier de me follow. Qu'est-ce qui se passe là Ouh, le raid est en train de porter ses fruits. Merci beaucoup. J'arriverai à ton commentaire. Voilà. Attends, parce que je... J'ai même pas fait les produits du... Ouais Bonjour à Ismaël euh, 800 pour le flow. Merci beaucoup. Oh là là oh, 42 Putain, bah on va exploser le record. Est-ce que, vous... Est que vous venez tous pour les cadeaux C'est demain les cadeaux. Mais vous faites bien le venir. Bonjour à Chouquette. Oh, ils sont bizarres vos pseudos, là, tous, là. Ça sent les robots pseudos. Mais on verra, on verra, on verra demain et tout. Je vous rappelle les cadeaux demain à 16h. Bonjour, merci à jb 452. Namasté, euh, première fois euh, de beau gosse. J'ai un midi J à 7 pro. Je suis très, très satisfait. C'est grâce à ton YouTube. Merci à yeah. pas mal. Elle est bien. <rire> Traversier, j'aime beaucoup. <rire> euh... Attends, euh... c'est grâce à ton YouTube, je n'ai déjà. <rire> Bonjour à Mike, l'glus. Euh... Ok, merci beaucoup. Euh... 42, Putain, 42 en ligne, ouais, c'est beaucoup quand même déjà. C'est grâce à merci, téléphone, elle le même genre, j'ai le plus récent. Bonjour à Spike, merci à Spike de me follower, bien évidemment. Si, si, qu'est-ce qui se passe là Là il est en train de se passer un truc, elle est en train de passer un Est-ce que c'est le début du succès Est-ce que, est que demain il va y avoir du cadeau Ouais, je le sens qu'il demain il y aura du cadeau. Bonjour à, merci à Narvalux le follow, bien évidemment. Alors est-ce que de plus récent, midi A7, il y aura pas de mal à faire mieux que UMIDJ A7? Alors après, je suis pas. Comme tu as vu sur les smartphones chinois, je suis pas trop branché. Bonjour à Islozy. Je ne suis pas trop branché sur les, euh, les smartphones chinois en ce moment. Mieux que le A7.. Euh, je sais pas. Attends un peu. Attends un peu. Il euh, y a un nouveau doobie qui arrive et tout. Ça dépend aussi de ton budget. Ça dépend de combien de temps. T'as pas beaucoup d'argent. Bonjour à Kaizo. namasté euh... Bot. Alors, beau gosse, j'ai un MIDI G7 et j'en suis très content. Alors, là, ça sent le copier-coller. Alors, merci au diamant de Bogodash Shadow Shadow. Bonjour à, à Fleezox, le retour. Euh... Il voit ma question. C'est bon. <rire> Moi, je l'ai vu. Pour éviter euh, le Covid, je passe tous mes plats au micro-ondes. Ah micro-ondes, allez bien. Le, le D6. Bonjour à le D6. Bienvenue et merci de me follower. 42, non, tu 28, ouais, alors, es à 28. Euh, car ouais, ça doit être ça. Ils sont là, ils sont là. Euh, patience, il lit par.. Ouais, ouais, bah, il lit, euh, il papa, il, lit, euh, il, lit, hein. il En plus, vous voyez bien le chat, il, il descend. Bon, je vois pas ma question sur l'écran sur stream. et eh ben, écoute, elle était bien là, elle est lue, tout ça à neuf. Faudrait me dire quel budget as, par exemple, déjà. tu as 100 balles, 200 balles, 300 balles. Et après, on essaiera de voir. Un jour, on... je penserai à toi. Un jour, pas, pas, pas, pas, tout, pas tout de suite. Pour l'instant, je pense au chat je suis en plein deuil d'ailleurs j'aurais dû me bien en noir euh, c'est normal rassure-toi ok il faut que je remonte dans la liste des com ok première fois bonjour bonjour à mic micnus micnux j'ai connu un minux <rire> j'ai connu un minux c'est pas le même c'est pas c'est pas le dessous le même euh... Bonjour Fred. Alors Fred en fait qui dit bonjour. J'ai dit bonjour attends. Ok Je suis sur YouTube, je savais pas que tu avais un Twitch. Mais écoute... Euh, C'est pas défaut de le dire dans chaque vidéo YouTube sur le JT Geek et tout. Mais on sent que... Voilà, on sent que les gens ont du mal. Pas mal ont du mal à s'inscrire, ont du mal à me follow et tout. C'est pour ça que tous les dimanches on fait des cadeaux. Parce que déjà j'ai trouvé le concept incroyable. Et... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là Ah oui, vous êtes 142 en ligne. Ah oui d'accord, et ça pique un peu là. Ah oui, mais du coup, vous avez niqué mon truc, là, il ne rentre plus. Attends, faut que je le bouge un peu. Voilà, rien. Voilà. On n'avait pas prévu de faire plus de 99 en ligne. Ouh voilà. Donc, pour vous rappeler comme ça, pour ceux les 142 qui sont là, demain, on fait gagner des cadeaux. Demain, à 16h, je fais gagner trois cadeaux. Dont, un, une batterie... Euh, non, une caméra IP, Wi-Fi, euh, 2,5K de la marque Imux. Non, Imu. Une batterie externe qui intègre un chargeur et un câble USB et tout, elle eh, est trop bien cette Voilà, elle sort par, par contre qu'au mois de février, donc la marque vous a dit qu'elle vous l'enverra, qu'à partir du mois de février, j'en ai 5 à vous faire gagner, donc au moins pendant 5 dimanches, et il y aura un bon cadeau Amazon de 10 euros, voilà, c'est les 3 petits cadeaux demain, à 16h, notez-le dans votre petit calendrier, vous venez entre 16 et 17, il y aura un chat, Shadow sera là pour vous filtrer un peu et on fera un truc. Il faudra noter un point d'exclamation avec le mot de passe du jour que je vais réfléchir ce soir. Ça s'appellera peut-être, ça sera peut-être Guico demain. Voilà, en hommage à mon chat qui est mort ce matin. Ça sera peut-être hommage à Guico. Ça, le mot de passe sera Guico. Vous mettrez point d'exclamation Guico en majuscule. Vous allez voir, ça va fonctionner à la fin. Le dieu random en choisir et on fera gagner trois cadeaux demain. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Et je sens que c'est un peu grâce à ça que on risque. Euh, voilà. Donc pour ça, il faut me follower bien évidemment. Donc vous cliquez, follower, et bim badaboum, c'est la fête. Hello-et. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Attends, il veux... faut que je change de. On voulait parler des. Je voulais parler des reviews que j'ai fait, des produits que j'ai reçus cette semaine, là. Je suis trop, dans... trop dans le chat. Je suis trop dans le chat. Pas trop quand même. Euh, j'ai pas que tu étais sur Twitch. Ok, donc ça c'est bon. Ok. 1900 euros pour être tranquille, c'est raisonnable. Bah c'est ça. au bout d'un moment, il faut aussi... Merci à 1090. Oui, parce que je vois que vous êtes 142 en ligne, et je suis sûr que vous n'êtes pas tous encore abonnés. Donc, vous vous abonnez. Non, vous me followez. Vous, vous abonnez pas. Ah, si vous vous abonner, faites-le. Vous followez, vous cliquez followez. Demain, entre 16h et 17h, vous venez. Vous êtes inscrit sur Twitch, vous me followez, c'est gratos. Vous copiez, pour l'exclamation, Guikou au moment où je vous le dis. Et vous participez au tirage au sort avec notre duo random. Trop bien. Trop bien. Moi, je dis trop bien. Trop bien, trop facile. Et plus on aura de, de followers, plus je pourrai négocier auprès des marques, des cadeaux sympathiques. D'ailleurs, je vous en parlais la dernière fois... Euh abrutis de chez Nibot, Nibot. Vous, vous rappelez ce robot aspirateur Nibot avec la station comme ça Ils a envoyé deux, mais pour de vrai. Ça me dit oui. Euh, en fait, on a vu que vous avez reçu un deuxième. Je, ben oui, j'ai vu ça aussi, ouais. Euh, et depuis pas de nouvelles. <rire> depuis pas de nouvelles. Mais je pense qu'ils se sont plantés. a envoyé deux euh, comme papa. Donc, qu'est-ce que je vais faire du deuxième et eh ben, je le vendrai pour m'acheter un chat. Un nouveau chat non pas du tout bon attendez faut que, faut que je parle des produits putain il y, a, il y a trop quand il y a trop de monde comme ça que je veux dire tous les commentaires bon qu'est ce que j'ai reçu cette semaine cette semaine attends je reprends le, ma liste j'ai reçu alors ah, montre chinoise à montre chinois sigule regarde regarde comme elle est belle c'est bon alors vous trouverez tout ça sur euh, jt attends je vais mettre comme ça copier vous trouverez tous les liens je peux mettre là hein. non je peux mettre là voilà. Donc vous trouverez tous les liens ici. Nouvelle montre, alors c'est pas une montre Sigul, hein. c'est une montre hommage Sigul, mais dedans c'est du Sigul. Alors je vous rappeler la, la montre originale Sigul, la 1963, fait 500 euros déjà, même chez Sigul, pique un peu, et elle a un chrono et moi, le chrono, je m'en bats les couilles. Par contre, celle-là, qui est une, une montre hommage, donc elle reprend un peu le design et tout, mais elle n'a pas de chrono. Elle a la réserve de marche, la date ici, et les secondes en là, et heures, en minutes, pas mal. Elle a un mouvement sigule de sang un, dedans, un 17.05, je crois, de mémoire, rester hein, quelque chose. Et euh, elle fait que 90 balles. Et elle fait euh, et de la balle, voilà. Donc, j'ai reçu celle-là. Euh, elle sera en review au mois de février, avec du coup, les trois sigules. La cigule que j'ai acheté moi, avec mon argent, enfin le vôtre, euh, qui est une vraie sigule euh, trop bien, celle-là et la euh, baignard que je vous ai présenté dernière fois, où il y a euh, dans la baignard, il y a un mouvement sigule aussi. C'est pour faire les choses un peu simples. J'ai reçu un alors, le problème c'est que le mini ampli, j'ai euh, reçu les enceintes ce matin. J'ai reçu ça là, c'est pour faire alors, c'est pour faire un pré-roll, c'est pas pour faire une review, pour sur un pré-roll. C'est un mini ampli, c'est gros comme ça. Tu branches, tu as une prise euh, secteur, tu mets tes deux enceintes derrière, ok. Et là, tu as un potentiomètre, tu mets soit l'USB sur le côté, soit la prise jack, soit Bluetooth, ce qui est parfait pour moi. Et après, tu branches les enceintes derrière et le transfo. Et ça te fait un espèce d'ampli, 2 x 30 watts à peu près. Euh, et tu commandes depuis ton téléphone en Bluetooth, tout, c'est trop génial. Oh, c'est vraiment trop génial parce que du coup, j'ai acheté des enceintes rien pour ça, pour faire la review, pour faire le pré-roll, ce qui n'est pas rentable. Qu'est-ce qui se passe Je suis en ligne, j'ai disparu non, je suis là c'est bon tout va bon, bien donc euh... j'ai reçu ça c'est vraiment génial parce que ça permet hop j'ai deux enceintes je mets ça juste dessus deux fois 30 watts ça permet de faire déjà beaucoup de trop de bruit et bien Attends, je regarde des fois que ça soit important l'important ok je démerde euh, Qu'est-ce que je veux dire Ouais, tu te permet d'avoir de, deux enceintes, de mettre le truc dessus. Tu mets en Bluetooth, tu mets ton téléphone sur le Bluetooth, tu commandes tout le téléphone, la musique, monter le volume, descendre. C'est vachement pratique et tout. Ça sera en pré-roll. Normalement, ça doit être un des pré-rolls qui va être une une sponsor pour certainement les montres. Voilà. Ça c'est certainement euh, proche prêche, prochainement ultérieurement. Qu'est-ce que j'ai d'autre reçu cette semaine J'ai reçu. Perdu la page. Il a perdu la page. Voilà. Euh... Mini ampli Bluetooth, c'est bon. Euh... J'ai oublié. Tant mini ampli Bluetooth, c'est bon. La tablette Teclast. Alors nouvelle tablette Teclass, la Teclast euh, T40 Pro. Je vous ai fait un article sur Geek parce qu'on a en deal avec eux. En fait, c'est l'ancienne meuf de chez Banggood travaille enfin, chez maintenant et elle m'a envoyé celle-là donc je l'ai même pas ouverte puisque elle sort que le mois prochain. Voilà. Donc, deuxième semaine de février. Bah oui, parce que les premières semaines, ils sont en vacances. Donc, c'est la T-Class T40 Pro. Euh, c'est un, un processeur Uni-Chaussette, je crois. Elle a dit. Unisoc T, euh, 618. T618. T618, euh, pas mal. Pas mal. En même temps, euh, rien à dire. Pour voir. Après, pour voir ce que ça va donner en review. Il y avait ça. Et euh, j'ai oublié de le mettre. Et j'ai reçu ça. <rire> ça, c'est la review de mercredi. C'est une espèce, cette nouvelle tendance là, alors je crois qu'Oukitel, ils en ont une aussi, mais des nouvelles tendances tendance de batterie, et euh, batterie externe, bon batterie externe, comme ça, pour, tu vois C'est de batterie externe, doit donc ça fait euh, éclairage et tout Dessus, il y a un, un onduleur, ça veut dire que, je crois qu'elle fait 700, 500 watts, un truc comme ça Je crois qu'elle est pas, pas vidème. attends, fais vois combien de watts tu fais euh, output, output, output, output 450 watts, donc tu as 450 watts de sortie, c'est pas mal, c'est à peu près ce que consomme mon iMac, euh, 450 watts de sortie avec un onduleur, donc tu as une batterie de 80 000 mAh quand même, tu peux la recharger en... avec un allume cigare, avec la chargeur secteur ou en mettant un panneau solaire directement dessus. Euh, trois prises USB euh, USB type C et tout c'est pas mal, c'est pas mal, écoute c'est pas le produit le plus révolutionnaire mais c'est très très pratique euh, ce qui ira un petit peu avec mon deuxième, enfin un réachat parce que moi j'ai un onduleur parce que des fois, j'ai des petits problèmes de, de courant euh, en Thaïlande où ça coupe. C'est des petites micro-coupures, là. C'est juste des micro-coupures qui te font redémarrer l'ordinateur. C'est un peu la misère. Donc, j'ai acheté un onduleur. ils sont pas chers. Hein je vous ai mis le lien dans la description. Euh, on en trouve à 200 balles chez vous, je crois. Et puis, la batterie, bah, ça faisait euh, 2-3 ans que je l'avais, l'onduleur. La batterie était sec parce que, encore une fois, ça charge une batterie et le batterie, la batterie fonctionne avec un, bah, un onduleur, c'est le cas de le dire. Avec un, Ça convertit le continu en alternatif. Et... Euh, hum, et euh, ça permet, voilà, s'il y a une coupure de courant, comme tu es sur la batterie, donc ça recharge la batterie tout le temps, mais quelque part, la batterie après, elle, est convertie en alternative et ça alimente ton réseau à toi. C'est-à-dire que s'il y a une coupure de courant, et ben, comme le courant ne fait que alimenter la batterie, qu'après, toi, tu tires sur la batterie, ben, ça permet de sauvegarder. Là, le problème, c'est que ça fait ça tout le temps et que ben, la batterie, elle était sèche et que j'en ai racheté une. C'est pas excessivement cher en plus, euh, ça doit être 30 balles, un truc comme ça, je crois. Et euh, voilà, une belle petite batterie, bien bien lourde, bien grasse qui Permettra de remettre ça sur mon onduleur qui est là que j'ai que j'ai démonté euh, avec toutes mes compétences Mavelec euh, qui me restait, et puis voilà quoi. C'est simplement ça, fait pas beaucoup. Ça fait 5, il fait 550 watts celui-là, mais bon, pour alimenter un iMac et, et trois éclairages, ça suffit très très bien. Pas besoin de mettre beaucoup plus. Après, il n'y a pas une autonomie, je crois. la fois, je, je tombé en panne, j'ai resté tenu à dire 2-3 heures. Et après, là où ça peut être intéressant, c'est que ton onduleur, imagine, il n'y a plus de courant. Ton onduleur, eh ben, il est plus alimenté, d'accord complètement courant. Tu peux le pluger là-dessus. Et du coup, tu récupères les 80 000 mAh là-dedans, qui alimentent ton onduleur, et donc qui alimente la batterie en interne, qui alimente ton Mac. Donc quasiment, euh, je pense que tu peux tenir euh, 5, 6, 7 heures tranquille à bosser et tout. Quoi. Et après, ben, le Wi-Fi, tu prends le Wi-Fi de ton téléphone, tu mets euh, comme certains savent faire et tout. Ça fait ça fait hein, des produits qui sont plutôt sympas. Donc euh, la montre chinoise ici, le mini ampli Bluetooth, on en a parlé. La tablette classes, oui. La nouvelle batterie pour mon onduleur, oui. Et j'ai oublié la grosse batterie de Novo qui sera en vidéo. votre... non, mercredi. Mercredi. Mercredi, puisque vendredi. Oh, j'ai oublié ce que je devais faire vendredi. Mercredi, c'est. alors lundi, c'est le casque. Elle est prête. Mercredi. Euh... J'ai oublié, j'ai noté, je trouverai ça. Mercredi, c'est la batterie. Et vendredi, euh, je sais pas. Ah, c'est l'aspirateur, le, le Midéa, et suite plus. Top, si elle m'écrit dans la semaine, en me c'est encore reporté et tout. Donc, dans ce cas-là, on n'en sortira jamais. On n'en sortira jamais. Bon, revenons-en à nos commentaires. Comme ça, je vais lire un peu. J'ai l'impression d'être ultra labour. Là, bourre. Il y a déjà 49. On a un petit pic d'abonnés, là, ça fait plaisir. 255 followers. 255 followers, c'est pas mal. On a un petit pic de vue, donc peut-être que c'est tous ces gens-là qui sont partis, parce que ça ne les intéressait pas. Reviendront peut-être demain pour les cadeaux. Oh, t'imagines si on fait 150 personnes en ligne, là, pour les cadeaux Pas mal. Oh, bonjour, merci à... Mido Mido Mido Mido, peut-être eh ben imagine demain 150 pour les cadeaux, ça va chier, je te le dis. Euh, alors attends, là j'en suis, je suis sur YouTube, je savais pas que t'avais Twitch. Ok, 900, euh, 900 euros pour être tranquille, voilà. Pour revenir au visa Thaïlande, ouais, c'est vrai que bon, 100 euros par mois c'est peut-être un budget. Et encore, je trouve pas tant que ça, mais au moins tu es tranquille et qu'on casse pas les couilles avec soit les assurances, les machins, les trucs. En théorie, tu peux partir revenir plutôt facilement, mais voilà. Tu vas à l'immigration, tu as un visa élite, tu vas à la banque, tu un visa enfin, partout. Où tu vas dès que tu un visa élite, euh, voilà. Ils savent que tu es là pour longtemps, quoi. Donc, tu as signé en théorie. Donc, euh, c'est plutôt voilà. C'est presque le prix de la tranquillité. Et c'est vrai que réduit, c'est vrai qu'il bah, faut sortir les sous d'un coup, ce qui était mon problème, mais bon, après, voilà, faire un cri, un peu comme moi, hein. et euh, mais voilà. Au moins, ça permet d'être serein et je tranquille pendant 15 ans. Donc là, c'est bon. Hein. Je vais pas me racheter euh, une chaise. Euh, première fois sur le chat de Manuel Ferrara. Amusez-vous bien. Euh, trop bien. <rire> Shadow. Ok. Jure. D'accord. Ah, ils te connaissent les deux. Il y a, une, il y a un tour Loup. Pourquoi il fait chaud comme ça chez moi là Putain, mais il n'y a pas la clim là 29. Ah ouais, mais j'ai mis 29. Attends. Je sais pas chez vous, mais nous, les 35 degrés l'après-midi, c'est un coup, c'est invivable. J'ai presque, j'ai j'ai aussi chaud que Shadow avec, avec le Covid. C'est le blague qui sera coupé au montage. Bon. <rire> <rire> <rire> euh, pour fois, le spectateur, donc. Chouquette, <rire> salut, bonjour, euh, tu t'es fait raid, j'ai bien l'impression hein, que je me suis fait raid, ben, ça fait plaisir, merci beaucoup à, à mon raider. Hein, ben, on a pris un petit pic de, de vue là, et un petit pic de, de, folle, de follow, euh, qui est pas négligeable, et qui me fait extrêmement plaisir pour ce jour de deuil, malgré tout, c'est pas parce que c'est un jour de deuil, mais bon voilà, Rien aujourd'hui c'est un jour spécifique, spécial, spécialifique, magique, atomique. Bon, bon, on va continuer euh, de la pub pour le replay. Ils avaient qu'à te suivre en live, c'est exactement ça. Mais je pense que la vidéo, je la mettrais, euh, je l'ai préparée, je la mettrai sur, euh, sur YouTube après. Voilà pour dire, et venez, viens des sur Twitch. Il y a un peu du monde 78 en ligne là, quand même. Hein. Et je suis désolé, mais merci beaucoup. Quoi. Ça, fait, là, ça fait plaisir. 78, je crois qu'on a explosé le record. Le record était à 48. Voilà, pour vous donner une petite idée. il est encore été à 48 dimanche dernier quand on a commencé à offrir les cadeaux. Voilà, là on commence à teaser pour faire les cadeaux demain. Et on a quand même fait une, un petit pic à 140, mais bon, après, il y a beaucoup qui sont partis parce que... Ils ont dû venir, ils ont dit, c'est quoi ce taré, là Ils sont partis. Mais voilà, toujours 78 en ce qui est juste le record. Voilà, donc de record en record... J'ai pas la suite. <rire> Mais tu, tu, écoute, si t'as la suite, tu me mets en commentaire. De record encore. Ah, écoute, ça sera le slogan. Euh, euh, Harry Kelbey, Bonjour. Bon, Nouveau fois, euh, voilà. Euh, pour des raisons de... Alors, automode. Sexualité, sexe, voilà. il est... Et pouf, la pub. D'accord. Il te hausse Ah oui, d'accord, j'ai pas, pas fait gaffe. Oui, j'ai mis la pub juste au moment où il me, il me raide. Bah, je suis désolé, pouf, euh, pouf le chat. Première fois de... Alès, bonjour. Euh... traversière. J'aime beaucoup. C'est un de mes pseudos préférés. Après, euh, les boules lumineuses. C'est très bien, c'est très bien. Mais, mais ça passe T'as passe, le robot n'a pas, euh, pas censuré. Euh, Islouzi et le GLG, tu es toujours en Thaïlande Oui, toujours en Thaïlande et j'ai re-signé pour 15 ans. Yeah Parce que de toute façon, on peut aller nulle part. <rire> c'est un peu le problème. Taïwan, c'est pas mal. Hein euh, Il commençait à dire que c'est... Mais bon, pour y aller, c'est la misère astomique. Il y avait l'Ukraine aussi, mais euh, non. Voilà, donc, euh, toi, je pourrais même pas aller faire mon stage pour fabriquer des baskets euh, pour le jour de l'an chinois, puisque tout est fermé, et, et la Chine, c'est de pire en pire, hein, vraiment, euh, ils verrouillent tout, donc euh, c'est même pas la peine de penser y aller. Et après, pour revenir ici, c'est la misère et tout, hein. ils ont fait les bacs à sable à Phuket et tout, mais bon, restons ici euh, le temps que ça, ça se tasse, hein, et puis voilà. Donc j'ai un mot, j'ai un mot, euh, voilà, je dis, bah, je peux pas partir, c'est un connu Covid. Bah, la France, ça commence à devenir un peu... Euh, ah, euh, tu l'aimes ou tu la quittes euh, Je suis parti en 2011. Hein. <rire> Par exemple. Non, mais voilà, la France est devenue un peu compliquée. Euh, on est mieux ici, hein, je te le dis, moi. Euh, alors. Alors. Pub de couche, c'est vrai <rire> C'est vrai Pub de couche Alors, bonjour à... Bonjour à, à, à, à, à, à tous ceux qui sont... 78, quand même hein. Bordel de... C'est beaucoup, hein Beaucoup, mais c'est peut-être que le début du succès. Oh, j'ai impatiente je, je sais pas. Ça serait peut-être le moment de commencer à donner les pronostics pour demain. comment Combien vous pensez qu'on sera demain pour ce, ce deuxième live de cadeaux hein, quand même, combien on pourrait être J'en appelle demain ce qui arrive, c'est pas je rabâche un peu, mais il y a une caméra IP à gagner, une batterie externe chargeur et un bon d'achat Amazon de 10 euros savoir que j'ai un budget qui est adapté en fonction du nombre de followers. Plus il y a de followers, plus il y a de, de cadeaux et de bons. Mais là, on a déjà bien EP l'histoire. Euh... Et aux nouvelles venues. Ok, Laurent, hello, la foule, la foule. Euh... Il a changé Dino. Team, team. Oh là là, vache. Team quoi Team Dino Je ne suis pas, pas, pas, pas dans le truc là. C'est nous là. La team canette C'est vrai <rire> connais pas, connais pas, mais welcome, welcome. Puisque oh, 84 en ligne, oh ça pique un peu là quand même. Hmm. Première fois sur le chat de Narvalus, tu parles de quoi dans mes lives Alors le mercredi, on parle de.. Surtout de high-tech. Moi je suis très high-tech chinois, tu vois. Ouais, un des prix shorts dans le high-tech chinois, tu vois. Et euh, dans les smartphones chinois surtout. Et alors le mercredi, c'est du high-tech, du blabla, du truc, surtout de répondre aux commentaires, d'interagir et tout. Et euh, le samedi, c'est plutôt les déballages des produits, parce que je fais des reviews. Ah oui, j'ai une chaîne YouTube, qui s'appelle GLG Review. Si euh, Shadow peut nous mettre le lien. J'ai une chaîne YouTube, qui s'appelle GLG Review. Je fais des reviews de produits high-tech. Smartphone, aspirateur. Bon et voilà bon, l'aspirateur c'est nouveau, mais avant c'était surtout les smartphones. Et les produits high-tech et les caméras et les choses comme ça. Merci à BZH pour les diamants qui sont bien, bien éternels. Euh, voilà, donc je fais les reviews. Donc le, le samedi on parle des reviews que j'ai fait la semaine et on, et on vous regarde les produits que j'ai reçus cette semaine, donc qui seront en review la semaine prochaine. Mais je suis très montre en ce moment, regarde. Et c'est une jolie montre Sigul. Sigul, c'est une marque de mécanisme chinois, une marque de montre chinoise depuis 1963 Non, 1958 C'est la première, c'était 1963, parce que voilà, la montre des aviations de l'air chinoise Ça devait claquer en 1963, quand même. Voilà. Et le dimanche, on fait juste un live pour faire gagner des cadeaux. Puisque j'ai plein de contacts avec les marques, et je leur dis, ça très bien, vous offriez des cadeaux un peu à tous ces followers qui viennent. puis les followers, ils se sont dit, moi j'aimerais bien qu'elle était lives, et qu'elle des cadeaux aussi donc on a dit, bah, ça serait simple, alors on demande aux gens de venir, de me follower, et dimanche, à 16h, on fait un petit live, et je fais gagner des cadeaux, et c'est les marques qui vous envoient les cadeaux après, directement. On en est au deuxième, premier, il y avait trois bons d'achat, là il y a un bon d'achat, et une caméra, une batterie, et plus on monte comme ça, parce que j'ai plein de contacts avec les marques, plus on aura de followers, plus vous pourrez gagner des beaux cadeaux. voilà Moi ça me coûte rien, parce que c'est les marques qui les envoient, et ça peut rapporter des followers, de l'audience, et... et beaucoup de bonheur pour vous de gagner des cadeaux puisque nono qui avait jamais gagné les trois gagnants de la semaine dernière qui avait jamais rien gagné à rien mais ben, c'était quand même bien content de gagner parce qu'il euh, n'avait pas l'habitude euh, ça va dans le chenor il fait du soleil chez moi dans le chenor alors, il y a du soleil tu es sûr c'est pas un éclairage non parce qu'il fait peut-être son dehors. Ils ont peut-être bien allumer les éclairages déjà quelle heure il est chez vous alors il est 10 heures bon ça va euh... Bonjour à tous vos nouveaux followers, ok. Le ah. manifeste à host avec 1400 view, waouh! Pas mal, mais bah écoute, merci Manuel Ferrara TV. Là, je connais pas, j'ai honte. Hein. Je vais de follower aussi. Je vais te aussi, hein. je vais, je vais trade aussi. Non, je déconne, mais j'ai pas d'abonnés. Moi, bah, j'ai pas de followers. J'ai peu, peu, mais ça, ça, ça va porter ses fruits un jour. Ah, merci beaucoup à lui, encore une fois, de m'avoir follow et tous ceux qui viennent de sa part. Bah, vous lui direz merci de ma part. Hein, ça fait zizi après hein. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oh, enfin c'est vrai que c'est vrai qu'en fait du coup enfin une, une plateforme où il y a de l'entraide parce que depuis tout le monde... elle le gros voilà c'est un gros twitcher bon revenons à nos conneries salut nouveau ok euh voilà, il m'a followé ça c'est bon mais que se passe-t-il mais qu'est-ce mais... que va il ah, mais là le problème c'est que si la plupart ils sont trop jeunes ils connaissent pas ou alors ils connaissent, et c'est bien. Euh, première fois de Lord Macbeth. Euh, technomobile, écouteur, enceinte, batterie, etc. Pas mal, merci beaucoup. Ouais, c'est bien, ça. Oui, t'as mieux trouvé que moi. T'as mieux répondu que moi à ma propre question. <rire> ouais, technomobile, high-tech, euh, voilà. Et euh, diplômé de Mavelec. <rire> Pour ce que... Euh, c'est maintenance audiovisuelle électronique, quand hein, même, s'il te plaît. Hein. Je réparais des télé à tube et des mètres à cassette, moi. <rire> J'ai bien fait, c'est la dernière année. Je pense qu'après ça, ça, ils ont dit leur biométroscope tout pourri. On était les derniers à les réparer hein à la canne de la boca là-bas. Euh, euh... C'est la team canette. D'accord, ok. Ah, mais il y a le chat en pause. Non, oui, mais moi, ah oui, moi, oui, bah, eh, il faut que je lis tous les commentaires. Je, je suis assidu comme garçon. Je lis tous les commentaires un par un et euh, je remonte. Alors bientôt les vaccinés testés positifs auront le droit de prendre le train et les vaccinés testés négatifs devront rester au okay. quai. Ah oui, putain, j'ai vu ça aussi. Il y a un fois, il expliquait que les vaccinés pouvaient prendre le train, mais les pas vaccinés qui n'étaient pas. Un vacciné qui était malade pouvait prendre le train, mais un pas vacciné, pas malade, pouvait pas prendre le train. Oh, C'est compliqué, hein. il vaut mieux rester en Thaïlande, je te le dis moi. Euh... Ok. Euh... j'ai été testé positif, je peux t'assurer que je suis KO, j'arrive même pas à me lever de mon lit. D'accord. Elle hein, était vacciné Elle était vaccinée ou pas Ça a été vacciné ou pas Elle était vaccinée. Ça veut dire que ça aurait pu être encore plus grave. Donc euh, dans le malheur, c'est ça. J'ai mon chat. Il en est mort quand même. Hein, ce matin. Non, je ne pas mort de ça. Mais ah, on, va dire, on va dire que c'est la faute du Covid. Voilà. On va dire que mon chat il est mort du Covid. Donc je l'ai aussi. Non, je me suis testé avec leur truc. J'ai mis dans le nez. J'ai mis la touillette. J'ai mis dedans et tout. et je sais pas si vous avez vu la vidéo. Vous prenez un test PCR. Comme j'ai acheté, euh, au lieu de mettre euh, ton dégolide de fond de nez là, tu mets une orange et tu de, euh, et ça, ça, ça tape positif. <rire> j'ai vu une vidéo, le mec il prend une orange, il met le truc comme ça et il attend il positif. C'est-à-dire que l'orange est positive. Heureusement que je mange que des bananes. Hein. Je te livre. Euh, il nous lira en 2023. <rire> Regarde, mauvaise langue que tu es. J'ai même pas une heure et j'ai presque lu tous les commentaires. Euh... Je suis mort d'accord a retenu un message et un acteur porno qui t'a host Ah la team c'est la team acteur porno je valide j'aime beaucoup c'est là la... bah ouais bah il m'a reconnu alors d'accord donc c'est un jeune c'est un jeune acteur porno qui il s'est dit tiens ah mon, mon un confrère un confrère qui se lance sur twitch je vais lui donner un coup de main et eh ben écoute j'ai reçu euh... c'est pour ça j'ai pour ça que j'ai reçu autant de bits bits Bon, revenons à nos cochonneries. Euh... C'est un acteur. Ben bah ouais, mais y a rien qui passe. C'est euh... un acteur, un acteur qui C'est vrai Je déconne. Alors, non, c'est vrai, c'est vrai ou connerie quoi Ah, il faut que je regarde. Faut qu euh... Merde, Shadow, envoie moi de son, Twitch là, sur en privé là, en... sur sur Line que je le follow aussi. On se connaît Non, mais non, mais non, c'est pas possible. Non, mais c'est une connerie, c'est pas vrai. Je suis pas acteur porno. Je tenais juste la caméra, moi. Bon, revenons à nos bêtises. À l'Assemblée nationale et au Sénat, ils n'auront pas besoin de passe vaccinale. C'est cool quand même. Oui, bah oui, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Euh, retenez vos messages. J'ai testé positif hier. Un plaisir. Et c'est surtout un gros rhume. Fatigue et mal de gorge pour moi et 7 jours, diso, ça me fait des vacances. Bah voilà, c'est ça, tu vas pouvoir rattraper un peu mes vidéos. Alors GLG Review et GLG Vidéo. Tu tapes by GLG sur YouTube, tu as GLG Review, j'ai plein de reviews à rattraper. GLG Vidéo, j'étais du Geek tous les mardis et vendredis. Rattrape un peu comme ça. Non mais donc demain tu seras là à 16h. T'es pas mort. Comme mon chat. Non mais demain à 16h tu seras là. Voilà. Donc, euh, à 16h, tu seras là. Donc, au pire, demain, tu gagneras peut-être un truc. Voilà. Ou pas. Ou rien du tout. 147 sur le live. Oui, on a fait un petit... Euh... Pourquoi puis tu moins les smartphones chinois. Bah, les smartphones chinois, ça, c'est quand même vachement... On a eu une tendance... On a, on, a une, on a eu un début quand je suis arrivé en Chine en 2011, où je commençais les smartphones chinois. 2011 est arrivé, les premiers smartphones chinois, en fait, les premiers processeurs avec, qui étaient compatibles Android et 3G sont arrivés. Donc, ça a commencé avec les premiers médiathèques, c'était pas mal. Après, Free Mobile qui arrive en disant ah, Mais nous vous donnez cartes SIM, pas de téléphone. et chinois qui dit bah non, là, là, là, as Ah non, bien, téléphone chinois euh, marche pas terrible, mais bon, pour le prix, c'était pas mal quoi. Donc ça a fait un boom. Et puis c'est vrai qu'on avait quand même une évolution tous les six mois où tous les six mois il y avait un nouveau téléphone qui apportait quelque chose. Avant il n'y avait pas de Touch ID, il n'y avait, avait pas de caméra de ouf, il y avait des processeurs qui n'étaient pas ultra puissants. Et on a eu un bon technologique en bah, je pense en 10 ans quelque part, un peu d'accord, en 10 ans où on est quand même passé de téléphone chinois, oh, même de télé smartphone qui était quand même un peu à la ramasse, à des smartphones qui sont dignes de connecter, genre, la plupart des trucs connectés maintenant ils utilisent la puissance du smartphone, des caméras qui sont ouf, des écrans des, euh, de la puissance, de la collectivité de la photo, de l'audio mais force est de constater que depuis 3 ans, enfin même déjà un peu avant le Covid il n'y avait pas d'innovation et qu'on était vraiment sur un marché comme le marché automobile, ça veut dire que tous les ans ils prennent la Clio 2 en faisant la Clio 3, la Clio 4, la Clio 5, la Golf, la taille, hein. et tous les ans ils nous font un upgrade de ce qu'ils ont déjà quoi, ils la mettent à jour. Et les smartphones sont rentrés dans le même business model, ça veut dire que tous les ans bas ils, ils font évoluer leur modèle avec les dernières technologies. iPhone le fait très bien, Samsung tout, ils ont ils ont une gamme de produits et tous les ans ils mettent ce qu'il y a de dernière techno mais là on voit bien que les dernières techno à part les premiers les plus les téléphones les plus puissantes chez puissants, chez puissant puissants et les caméras où on est monté à 108 millions de pixels pour redescendre à 50 en dual pixel, et voilà. Donc, on voit qu'ils ont essayé de faire une surenchère, puis ils sont arrivés à un moment en disant Bon, bah ben voilà, on est arrivé au bout du truc, on n'a rien. Puis après, il y a eu le Covid, et comme j'expliquais. Généralement, pour qu'un téléphone soit conçu, produit et machin, il faut environ deux ans. Et le problème, c'est que les deux premières années de Covid, on a eu des téléphones qui étaient déjà en pré-production pré à l'avance, c'était déjà un peu le truc. Puis après, à partir du moment où les mecs n'ont pas travaillé, bah, après où ils n'ont rien ben bah, on arrive à... Un moment, Bonjour et merci à docteur Soukmadi. Et à partir du moment où après, bah, les mecs ont arrêté à cause du Covid, euh, le COVID mondial, bah, les mecs n'ont rien fait. Donc là, on va arriver bah, on arrive à presque deux ans. À partir du premier cas de Covid en 2020, je crois, et eh ben on arrive au moment où il n'y a plus rien, et plus rien, et plus rien de bien. Puis ça, on le voit au niveau des smartphones chinois, on le voit même au niveau de tous les smartphones. Où bah, le nouvel iPhone, il est bien, il est mieux que l'ancien. Mais bon, de là à... avant, c'était vraiment tous les trois mois, tous les six mois, il y avait un nouveau téléphone, tout le monde voulait changer parce que le nouveau était carrément mieux. Là aujourd'hui, qui peut me dire que le nouveau est carrément vaut carrément le coup de changer celui de l'année dernière Soit t'as un téléphone qui a 3-4 ans et dans ce cas tu dis bon allez ça vaut le coup parce qu'il y a 3-4 ans d'évolution, mais sinon bon les téléphones n'ont plus rien de tendance et on le voit dans, au niveau des marchés des smartphones chinois hein, où ça s'est vachement calmé euh, et on le voit dans, dans, dans plein de business comme ça et même dans le high tech et des choses comme ça. Donc c'est vrai que bah, les smartphones chinois, euh, déjà les smartphones tout court, hein, alors, on en parlait, je dirais à part les smartphones chinois, il vous reste quoi il reste Apple et Google et Samsung. Il reste trois marques qui dominent un peu le marché. Et après, Xiaomi, Realme, euh, Redmi, euh, voilà, tout, tout, Redmi, Redmi, Redmi, euh, Redmi, Xiaomi. Au euh, pot vivo à OnePlus, ouais, et, et Remi qui continue un peu à nous proposer des upgrades, mais ça c'est vachement, il euh, y a vachement plus trop d'intérêt. même moi, les téléphones, j'ai regardé passer Redmi GT, Remi GT2, Redmi GT2, euh, <rire> Dragon Ball Edition. Enfin, Et après, voilà, ils nous font des tout petits upgrades d'année en année, et malheureusement, ça suffit pas aujourd'hui à redynamiser un marché. Hein Puis l'innovation a pris quand même un coup dans la gueule grâce parce que déjà ils n'avaient plus rien en tête et puis en plus bon il y a eu le Covid on est d'accord. Ton CG noir c'est déjà ça. Je vois pas le rapport. Vous voyez que le Covid il n'y a plus d'innovation c'est ça mais il y a eu un creux encore une fois il y a ce creux là où pendant les mecs ont rien fait ont rien pu innover puis en plus là au bout de deux ans on se tape la pénurie. C'est à dire que les mecs non seulement ils n'ont rien créé de nouveau pendant deux ans mais à chaque fois que les mecs ils veulent créer quelque chose ils disent attention si on veut sortir quelque chose de nouveau il faut qu'on puisse euh, assurer derrière qu'on puisse avoir les composants, qu'on puisse avoir la matière première, et il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes de matière première et tout. Donc même à, à ce niveau-là, les mecs sont pas trop chauds. Et regardez par exemple le cas de la PS5 qui est sortie en plein marasme. Bah, les mecs ils se sont dit bon, à le problème c'est la PS5 on n'arrive pas à avoir des composants. Donc on va re bah, continuer la PS4 parce que là les composants on n'arrive plus à en avoir et tout. Donc toi même au niveau des marques comme ça, on se rend compte qu'ils bah, arrivent pas, euh, ils arrivent pas à assurer quoi. Même s'ils avaient un peu innové un peu en avant, qu'ils ont réussi à sortir, ils n'ont pas les Donc dans ce cas dans le lulu. <rire> voilà. ça fait longtemps qu'elle n'avait pas pris dans le. Ouais, bah bon, vous compris quoi. Euh, je lui ai à 90 euros, il est top donc Ouais, ah, mais là 100 euros, mon pote. Euh... Je sais pas. Je sais pas, il y, y a du. Il y a du Redmi hein, chez. chez, chez euh... Xiaomi, il y a du Redmi, à... dans ces prix-là, il y a du Redmi, on peut avoir du 7, du 8, euh, ou du 8A, dans ces prix-là, c'est les bons petits téléphones, mon gamin en a un, et bon, bah, c'est son premier téléphone, mais euh, ça allait, tu vois, on peut, tu peux arriver à trouver de, de petites promos, hein. après, si tu as plus, si tu as 200 balles, tu peux avoir du Poco, hein. si tu mets 100 balles de plus, tu peux avoir du Poco, et là, on rentre dans une autre, un poco, un poco, poco loco, si qui veut dire un petit peu local, un vrai téléphone chinois. J'imagine ouais. Ah ouais, beaucoup locaux, ça veut dire ça. Ah, C'est pour ça alors. Bon, je vous laisserai, euh, je laisserai quelqu'un lui faire la traduction. Euh, Allez-vous-en. Euh, vous avez niqué le truc à Greg Log. Non, je plaisante. <rire> je, je, je, je suis désolé, mais je n'assure plus là. Heureusement, il y en a plus de 57 en ligne. Pff, on, a, on, a passé le, on a passé un gros pic là. Hein, heureusement, hein. Euh, effectivement, je serai pas. <rire> Mikou. Alors, c'est point d'exclamation Gikou. Voilà, c'est pas point d'interrogation. Euh... Euh, Giku, euh... 16h demain, c'est ça. Merci à Shadow pour les petits diamants. 16h demain, GLG, oui, oui, oui. Tu as 7N iMac. J'ai pas compris. Tu as un iMac. Oui, j'ai un iMac 2020, le dernier, là. Avec la puce M1, tout fin, tout beau, tout mignon. Quatre fois plus, il va quand même quatre fois plus que mon... Euh... Que mon Mac mini j'avais racheté j'avais un vieux Mac mini euh, de la mort qui tue ah, il est encore branché j'avais un vieux Mac mini de la mort qui tue je l'ai remplacé par un Mac mini toi avec l'USB euh, type c il y avait trois euh, ans je crois en 2000 euh, je pense, ça passe tellement vite le temps là et euh, c'est déjà bien hein, toi pour faire le montage et tout mais là putain, le mac et euh, main laisse tomber quoi ça tue ça déchire sa mère comme dirait euh, nos petits gars euh, le gars de la cage d'escalier tu vois bon euh... Coq. Ok, il euh... y a un Mac avec plus M1. Voilà, merci beaucoup. C'est bien ça, merci. J'ai déjà vu chez un de tes confrères. Je ne me rappelle plus qui. Confrère, en deux mots <rire> Non, en un mot. Okay, okay. L'ampli euh, important, c'est la rose. Euh, c'est top, les batteries qui les survalises. Ok, c'est un post-cassette des années 90. J'ai reconnu <rire> la batterie, y a même pas. Euh, exact, exact. attends, je lis, je survole un peu les, les commentaires. Euh, Guico. Non, point d'exclamation Putain, mais vous ne comprenez rien, quoi C'est point d'exclamation, Guikou en majuscule. Ah Pas point d'interrogation Ah, oh, mais donc, don, don, Dieu mais Comment vous allez faire demain Il panique demain. Alors que demain, vous n'aurez qu'à copier-coller. En fait, le truc automatique dit, ah, il y a un chat, et il y a juste à, à copier-coller. <rire> euh, première fois d'un spectateur. Bonjour, Mac. Grâce à Manu Ferrara, let's see. Eh bah ben écoute, merci à lui. Qui hein. est Manu Ferrara voir. Si je clique dessus. Attends. Euh, chuchoter, offrir un abonnement, badge, prime gaming. D'accord. Ah non, c'est pas ça. Moi, c'est pas le bon. <rire> c'est pas le bon. Ok, moi, je vais y arriver. Euh, ça c'est bon c'est normal le délai entre quand tu mets un message et quand on les lit oui bah oui oui bah il faut le temps que ça passe je vous rappelle si vous l'envoyez vous dans votre pays là voilà après ça passe sur twitch et moi tu arrives en thaïlande sur mon ordinateur avec extreme lab non en fait vous mettez attends, sur twitch après ça arrive sur mon stream d'accord je lis commentaire sur stream lab et après je le renvoie pour l'uploader. J'imagine imagine un peu tous les kilomètres qu'on fait là toi, t'en rends pas compte, mais c'est presque rien. Euh... Oui, il lit par ordre. Il lit par ordre, voilà. Alors, c'est normal, euh, Mike, euh, il était sur UFC Manu ce soir. J'avais vu un aperçu, de... je me suis réveillé. D'accord. UFC ce soir D'accord, il y a qu'il qu y a de l'UFC ce soir, des samedi soir. Je sais pas si c'est ce soir, euh, Cyril Gann et tout, non, je crois que c'est plus... Je crois pas que ça le 15, c'est plus le semaine prochaine. On verra ça. Qui a volé l'orange <rire> euh, Manu de Bel. Manu de Je savais pas que tu étais dans le porno. Ah, pas mal pour passer à travers. Donc j'ai, et pour, <rire> j'ai la gold. elle Allez bien, allez bien, allez bien. J'ai la goal je, je valide. Euh, Pixel 6, number one et tout. Je regarde, parce il, y a, il y a combien de commentaires Ça, on arrive au bout là. Uh, Pixel City Number One, uh, Zini, ok, <rire> arrête de mettre dans ton micro, grec Non, c'est pas moi. Hier, j'ai testé un site de clé que tu avais parlé et il y a longtemps que je me suis acheté, Nord22, sur NM1 Très bon site, merci. Ah bah écoute, avec plaisir. Euh, pour attends. Ah ouais, il verra mes messages ce soir, quoi. Ah, il fait ce qu'il peut, hein Il fait ce qu'il peut. Après, tout le monde tout le monde est dans la même... Euh... Tout le monde, tout le monde, monde va être lu. Tout le monde veut être lu. Donc pour qu'il n'y ait pas de côté ouais, mais dans ce cas, il ne lit que mes messages. rien Non, il bah, faut que je lise tout le monde. Encore, j'en ai sauté pas mal, là. Qui, quoi Je <rire> l'abandonne. <J 'abandonne. rire> je l'abandonne, ça ne marche pas. Euh le chat qui avait essayé d'essayer aujourd'hui voilà c'est ça en fait le chat j'avais sauvé un chat il y a trois semaines qui est, qui est arrivé là qui était posé devant ma moto et qui a, avait une inflammation de la trachée soigné antibiotiques machin et après il était encore malade il était un peu on est tombé un peu sur le docteur house il a dit je soigne ma maladie par maladie et puis dernièrement on avait été faire une radio parce qu'il avait les poumons pleins il avait une péritonite c'est à dire que les poumons pleins d'eau il les a mis dans une ah c'est dégueulasse et après il avait aussi une petite leucémie voilà dans les tests sanguins donc voilà il était quand même un petit peu condamné le chat mais il a eu une belle vie, il a bouffé du schéma, il a glandé toute la journée, voilà, la vie de rêve. Gikou, non plus, ça marche pas. Non, non, c'est pas ça. C'est Gikou, c'est pas. Les... Ah, voilà, Fred, enfin, il a trouvé. Merci Greg, t'es un bon gars, tu prends pas tes abonnés pour de la marchandise comme 80% des streamers. Ouais, ça viendra, hein, t'inquiète pas, hein. là, parce que j'en ai pas beaucoup, je suis obligé, de... obligé de faire le gentil, mais après, une fois que vous serez nombreux, il y a la moitié, moi va en... Reste le truc porno et tout là-bas, hein. <rire> euh, tu lis attentivement et réponds à chaque commentaire. C'est gentil, ta part. Mais écoute, on fait ce qu'on peut, même s'il y en avait un peu trop aujourd'hui. Ça fait quand même une heure et quart. Je suis en, en arrêt de jeu, mais on a quand même tellement. On a fait quand même merci à mon acteur porno préféré. <rire> Je sais même pas, mais euh, voilà. On a fait tellement un pic de followers et de trucs là aujourd'hui que voilà. Ça valait quand même le coup de prendre le temps et de lire tous les commentaires. Et quoi les horaires de stream demain, demain 16h. On se retrouve demain entre 16h et 17h pour les cadeaux. Ça sera juste un live, on sera juste là pour lire les commentaires et vous faire gagner des cadeaux. Ah, C'est compliqué. Voilà. On lancera le truc. Il y aura un mot automatique du robot qui vous dira, hey, copier, point d'exclamation, Guy en majuscule. Et là, vous participerez automatiquement au jeu. On suivra ça en ligne comme on a fait la dernière fois, tu vois. J'ai mis une petite fenêtre et on voyait qui avait participé pour être sûr. Mais demain, il devrait peut-être y avoir un petit peu de monde. Voilà. On fera ça trois fois. Premier, la caméra. Deuxième, la batterie. Troisième, le chèque cadeau. Une fois que vous avez gagné. Je mettrai un petit commentaire, vous mettez chuchoté, vous m'envoyez votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, tout ça. J'envoie Imou. elle vous envoie le cadeau, j'envoie peut-être la batterie, je n'enverrai pas tout de suite, parce que comme la batterie sort que au mois de février, j'ai peur qu'après elle vous oublie, donc je garderai ça en stock. Et le bon d'achat Amazon, pareil, vous m'envoyez tout ça, j'envoie ça tout le lendemain à Imou, à la batterie et à Amazon, et c'est eux qui vous envoient les cadeaux, c'est trop bien euh... Alors, alors, demain. alors demain à 16h, ok, c'est bon, euh... Dada, ok, du coup, acheter et ok, mercredi à 16h, samedi à 10h et dimanche sur 2 à 16h. Mercredi à 16h, c'est bon, samedi à 10h, c'est pas mal et un dimanche sur 2 à 16h, c'est pas mal. Un dimanche sur 2, si on ne fait pas les 100 followers, hein, là, euh, grâce euh, au euh, petit raid d'aujourd'hui, ça, c'est Voilà euh... <rire> Tu moi, il est vraiment bien ce gars. <rire> il est vraiment bien. sais. On a une communauté incroyable. C'est pour ça. Il faut que vous nous rejoigniez parce que vous êtes incroyable Et si vous, et si vous nous rejoigniez, vous nous followez, vous rentrez dans la team incroyable. Et quand même. Euh... Ouais, d'accord, ok. Euh, c'est clair. 52 en live quand même. C'est pas mal. Oui, bah c'est juste plus que on a fait euh, dimanche. Notre corps était à 48. Non, je sais pas de comment il était notre record aujourd'hui, mais on a, fait, on a fait mal au record. <rire> on a fait mal au record. C'est bon, ça. Euh, ça fait depuis une visite que je modère chez GLG. Un très bon gars. Oh là, là, qu'est-ce que c'est bon, ça. Oh, la pommade et tout. Bon, le problème, c'est que Shadow ne vous dit pas qu'après, il, il me demande une rémunération. Il me dit hey, T'as vu C'était bien. J'étais bien mis là. Non, je déconne. Euh, la Team The Incredible, c'est ça. The Team Incredible C'est ça, rejoins la Team Incredible et follow GLG <rire> sur Twitch. Euh, te parler de... Et tu t'es fait raid par Manu quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. C'est pour ça. A... Tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas de hasard. Tout est lié. Bon. <rire> oui, parce qu'on parlait de karma. Oui, c'est ça. Ouais, On en était au karma, problème de karma, manque de karma sutra, followé par... peut-être comment il s'appelle, j'ai oublié. Manu. Je dis pas qui c'est. Euh... Shadow m'enverra ça sur Line et tout. Bon, ainsi, termine ce live. Et hey, ça devait durer une heure. Et avec vous, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible que je tienne ma ligne. Et hey, on devait parler des reviews, des produits à venir. J'étais obligé de bâcler ça parce qu'il y avait tellement de commentaires, de gens, de plaisir et d'amour. Et d'Incredible, bien évidemment. Bon. Ça dure très connu. Bah écoute, euh, pas assez non. Moi, c'est vrai que je n'ai plus besoin de regarder la télé. J'habite en Thaïlande. Je peux tout avoir en vrai ici. <rire> 25 balles. 27. Non, <rire> euh, euh, chance la le voir le vrai en vrai. Oh ouais, tu m'étonnes. Oh, C'est vous incroyable. Il fait partie de la team, Shadow fait partie de la team incroyable, puisqu'on s'est rencontré à Lyon, en vrai. Il a fait le déplacement quand même, ce qui ne te dit pas, c'est qu'il est quand même venu de Strasbourg à Lyon pour la soirée geek. Puisqu'à chaque fois que normalement je vais en France, on fait une soirée geek. Là le problème c'est que c'est très très compliqué et que normalement, voilà, quand je vais en France, il y a une soirée, on fait une soirée geek, vient qui veut, qui peut. Et il y en a beaucoup qui ont fait le déplacement, on a toujours passé des soirées très sympathiques, encore une fois j'attends euh, mon appel, c'est un acteur adulte très connu, ok, allez, c'est l'heure de faire ton ménage. Bah c'est ça, il ouais. faut que j'enlève toutes les odeurs de chat. Voilà. Va sur Panob, après le live, et Manu te <rire> Bah écoute. <rire> je, je, je dis pas que je vais faire ça tout de suite parce que là, il y a le live, j'aimerais bien le réuploader sur euh, sur GLG Vidéo et tout, voilà. On a la billette au bord. Bon allez, ça sera tout pour aujourd'hui, j'arrête de lire vos commentaires, on avait dit une heure, pas plus. Je vous remercie pas de passer me voir, ça m'a fait très plaisir, on remerciera Manu encore une fois de m'avoir... Oh. Raid, je crois que tu comme ça, de m'avoir raid et donc du coup avoir explosé mon record de followers, ça fait plaisir. <rire> C'est le karma. <rire> C'est le karma soutra. Bon, allez, je vous remercie de passer, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. On vous donne rendez-vous demain à 16h, je vous ferai juste gagner 3 cadeaux on en dire on remerciera les marques encore une fois d'avoir offert les cadeaux. N'oubliez pas d'aller sur J Technique, regardez l'article. Pour gagner les cadeaux, il faudra follow euh, la marque de batterie. Je sais plus, je marque tout ça. Attends. Euh, Qu'est-ce que je voulais bien attends il est où Je euh... J'ai ah, pas mis l'article, non, il va, pas... il va paraître tout à l'heure. Je l'ai peut-être pas mis encore. Je mis sur JT Geek, il faudra follow la marque de batterie sur Instagram ou tout... Sur Instagram ou Facebook. Voilà, c'est ce qu'ils vont demander. Vont dire, ah, vous pouvez demander qu'ils nous follow et tout. Voilà. ça permettra d'avoir un peu plus de followers. Je vous, pré je vous préparerai ça demain, on le copie, on le copie. Copiera Copyright. Cop cop copiera. On le copiera cop demain. Sur, euh, sur Twitch, pour que vous puissiez les follower, ça leur fera plaisir. Ils vous offrent quand même cinq batteries. Ça vaut quand même bien le coup de les follower sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Allez, je vous remercie d'être passé. Ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain à 16h. Ça va être fou demain à 16h. Je Demandez à Manu qui vienne demain. Comme qu'on le voit pour de vrai. Pour un peu, là. Moi, si devait être en live, là. Je sais pas. Vous verrez, vous le connaissez mieux que moi apparemment, allez, merci à tous prenez soin de vous, prenez soin de vos proches je vous remercie encore une fois d'être passé, on a passé un très très bon moment à demain, bonne journée